Oui, il moins vrai à pour de travail. Oui, de Et là, il a douillet. Rires. Ah non, ça dépend. Est-ce que tu as une mise à jour Ok, ça Oh, mon dieu, oh, j'ai <rire> trop. C'est un Fritzel. Va Là, je vais mettre le, brin, le, brin, le brin, que... de brin, et puis ça, je vais à la masse, sur une masse. Si les produit, à pas, sur les... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Kino Studio TV, la chaîne atypique, débat politique, jeu en live, de l'intervention par téléphone en live, la publicité et bien d'autres choses encore. La chaîne vous réserve. Alors n'hésitez pas, une vidéo par semaine, la chaîne. Studio TV, la voix du peuple. Voilà, je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne. Plein de nouveautés arrivent. N'hésitez pas, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à liker les vidéos. À très bientôt, les amis. Voilà.